Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Dans cette première vidéo de l'année 2022, je vais partager avec vous une parole prophétique sur deux domaines. Premièrement, la situation sanitaire en France et deuxièmement, plus spécifique sur le réveil que Dieu est en train de manifester pas à pas dans cette saison au sein du corps de Christ que ce soit en France, mais aussi dans les nations. J'aimerais commencer par la situation sanitaire en France et rappeler une chose générale que l'on retrouve dans le livre de la Genèse lorsque le serpent s'adresse à Ève et qu'il vient la questionner et ses questions ont pour but de remettre en question les fondements qui sont en elle. Le diable ne vient pas avec un mensonge manifeste. Le diable ne vient même pas avec des demi-vérités. Pour diffuser le venin du mensonge et que ce venin puisse prendre corps et demeurer dans le temps, sa technique, c'est d'utiliser de, des vérités, des faits réels, Hors contexte, c'est désynchroniser, décontextualiser la vérité. Et il va ajouter, juxtaposer, surajouter des faits les uns aux autres, qui sont vrais si on les isole, mais qui sont faux si on prend le contexte général. Et c'est là le danger principal. Et si je. je Commence cette vidéo en parlant, en donnant cette image, c'est pour revenir sur les statistiques, sur la situation sanitaire réelle et sur les décisions sanitaires qui sont prises. Je crois que dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, et je crois que ça a déjà commencé, nous allons voir une désynchronisation entre les mesures sanitaires prises par les décisionnaires du gouvernement et la réalité de la situation sanitaire. Je veux vraiment vous inviter à prier et à intercéder. Il est écrit que la prière du juste a une grande efficacité. Nous sommes justes non pas à cause de nos œuvres, mais à cause du sang, de l'agneau qui nous couvre, qui efface nos transgressions. C'est la justice de Christ qui intervient dans notre vie, qui couvre nos vies, nos personnes, nos prières. C'est pourquoi nos prières sont justes. C'est pourquoi nous croyons et nous sommes certains que Dieu entend nos prières et que sa main n'est pas trop courte pour agir. Il y a des choses qui doivent arriver, mais nous devons croire que nos prières peuvent changer les situations. Le 15 janvier et peut être une semaine après ou allez, entre le 15 janvier et la fin du mois sera prise une décision au niveau du pass vaccinal, voire pire d'une obligation vaccinale et je crois que nous devons le corps de Christ a un rôle à jouer dans cette situation nous devons intercéder jusqu'à la dernière minute afin que cette décision ne passe pas pour autant je crois qu'elle va passer malgré tout le pass vaccinal va se faire avec quelques notions qui vont changer mais grosso modo ça va passer et je crois que le fait que ça passe. Va être utilisé par Dieu pour manifester que la sagesse des hommes est une folie devant lui et que comme il est écrit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes est plus forte que la sagesse des hommes. Nous devons vraiment comprendre que ces mesures sanitaires prises par le gouvernement vont marquer un tri et une séparation de plus en plus marquée entre. Les mesures restrictives et la situation sanitaire réelle. Le second point de prière que Dieu met à cœur pour cette année 2022. Et pour les prochaines semaines et prochains mois, c'est de prier parce que Dieu va agir et toucher le cœur de ce virus à partir du variant Omicron et de tous ceux qui vont suivre pour en changer la nature afin que sa capacité de mortalité diminue et qu'à terme cela ne fasse pas plus de mal qu'un simple rhume. Je crois que nous devons prier dans ce sens neutraliser complètement les effets. De ce virus à partir d'Omicron jusqu'à tous les variants suivants. Cela va mettre de plus en plus en lumière le décalage entre les décisions sanitaires du gouvernement et la situation sanitaire réelle, ce qui aura pour effet de mettre en lumière les intentions réelles des cœurs, Ce qui a poussé véritablement ces gens à prendre ces décisions et à prendre et à faire prendre à ce pays et au monde dans son ensemble un tournant majeur. Dieu est au contrôle et je crois que Dieu va se servir de ce point de basculement de janvier pour manifester qui est qui, qui est des ténèbres et qui est de la lumière, qui est de la vérité et qui est de l'égarement qui est du brouillard et qui est de la clarté. Et je crois que nous devons prendre ça très au sérieux et prier et ne pas nous relâcher. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous tenir en Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de mélange à avoir. Nous devons tenir ferme et prier pour que ce virus paraisse tel que Dieu le voit et tel que Dieu le rend, c'est-à-dire plus capable de tuer et ainsi nous verrons pourquoi les décisionnaires prennent véritablement leurs décisions dans quel but dans quelle intention véritable. Je vous invite aussi à faire quelques recherches sur les statistiques d'Omicron sur les statistiques de Delta et sur les statistiques de mortalité en réanimation. Qui cela concerne réellement Vous serez surpris de voir le comment sont manipulées les statistiques. Et j'en reviens à ce que je disais au commencement. Ce sont des faits réels sortis de leur contexte et rassemblés. Je veux vraiment vous inviter à garder la foi, à relever la tête et à rester fixé sur le Seigneur parce que nous devons vraiment nous réjouir de ce que la lumière et les ténèbres vont être de plus en plus clairement séparées. Ainsi, le gouvernement, même face à la manifestation évidente que ce virus, en tout cas à partir d'Omicron, ce variant et des autres suivants ne produira pas la mort qui est brandie, mis en avant par le gouvernement. Quand ces choses vont paraître clairement, les gens ne pourront pas le nier. Le gouvernement ne pourra pas le nier non plus. Ce qui ne l'empêchera pas de continuer. Je pense que le cœur de ce gouvernement va s'endurcir encore plus. Par orgueil, ils ne reviendront sur aucune de leurs décisions. Voilà pourquoi on doit prier pour que les décisions soient les décisions qui vont être prises maintenant soient le moins dommageable possible et que nous devons intercéder pour les prochaines élections présidentielles afin que Dieu opère un miracle, afin que Dieu puisse être le bâton dans une roue qui n'est pas la sienne, qui n'est pas voulue de lui, parce qu'il peut y avoir des choix. Qui ne sont pas ceux de Dieu qui se manifestent pour autant. Je prends l'exemple de Samuel, du roi Saül et du roi David. Il y a le choix du peuple, le choix des hommes et le choix de Dieu. J'aimerais maintenant en venir à l'église corps de Christ et au réveil que Dieu envoie dans cette saison. Je crois que 2022 est très spécifique à une année qui va manifester par la puissance du Saint-Esprit. La personne de Jésus Christ 2022 va être une année marquée par la révélation par le Saint-Esprit. À travers le corps de christ de la personne du seigneur jésus-christ par des faits concrets par des une activité par un amour par des gestes par des paroles par des actions dans la société qui vont faire véritablement la différence voilà pourquoi le corps de christ doit mettre de côté toute querelle de dénomination de de de décision de choix secondaire et s'unir et laisser surtout prioritairement le Saint Esprit unir les pierres vivantes que nous sommes parce que l'unité véritable ne peut être établie que par le Saint Esprit et non pas par connivence humaine. Trois points sur cette parole qui concerne l'Église et plus spécifiquement les enfants de Dieu. Premièrement. Le tri que Dieu a déjà démarré depuis quelques temps va devenir beaucoup, beaucoup plus clair cette année. Ceux qui ont eu l'habitude d'être vus, entendus, mis en avant, d'avoir entre guillemets les, les reines vont être mis de côté, relayés au second plan. Tous ceux qui auront pris des décisions, pour sauvegarder leur vie, leur privilège de serviteurs, de servantes de Dieu, leur privilège, leur, euh, leur aisance, leur commodité, leur confort. Ceux qui auront pris des décisions d'abord pour sauvegarder ça, pour vivre comme avant, seront mis au second plan parce que Dieu ne permettra pas que les choses redeviennent comme avant l'épidémie plus jamais les choses ne seront les mêmes pour le monde ni pour l'Église. C'est une certitude absolue. Et ceux qui ne voudront pas lâcher et suivre le Seigneur seront mis à l'arrière de force. Parce que Dieu, en cette saison, pour pouvoir envoyer le réveil, est en train de sonder le corps de Christ, les reins de l'Église. Il est en train de sonder les cœurs et les reins de chacun et chacune d'entre nous pour trouver des sages gestionnaires. Il ne cherche pas des gens qui ont une grande voix, une grande bouche. Il cherche des gens prêts à être des gestionnaires sages et efficaces du réveil que Dieu va envoyer. Nous sommes dans une saison où le Saint-Esprit cherche des gérants fidèles. Ce qui nous amène à bien comprendre que Dieu, en cherchant des géants, manifeste qu'il est le premier et seul propriétaire de sa vigne. Ce qui amène au second point. En cette année 2022, le réveil reste dans la main de Dieu et il le libérera quand il l'aura décidé. C'est pourquoi dans cette recherche de gestionnaires seront trouvés ceux et celles qu'on n'attend pas, ceux et celles dont on ne parle pas, qui font pas forcément du bruit, qui sont pas sur le devant de la scène, qui sont pas entendus, qui sont pas vus. Dieu va aller chercher ceux sur qui on ne mise pas pour les mettre en avant, parce que Dieu regarde au cœur et l'orgueil de beaucoup va s'effondrer, Dieu va veiller par protection parce que l'orgueil de beaucoup de ces enfants s'effondre afin de les sauvegarder et va prendre un reste, une poignée et en mettre quelques uns, quelques unes en avant Dieu les connaît et nous rentrons dans une phase de manifestation, ces gestionnaires ne vont pas être ceux qui s'estiment légitimes ou ceux que la masse chrétienne attend mais ce que Dieu s'est choisi et s'est mis de côté pour ce jour et cette heure. Ça va se faire en France, mais aussi parmi toutes les nations. Dieu va se choisir et manifester les gens qu'il s'est choisis comme gestionnaires de ce réveil. Voilà pourquoi il nous faut les bonnes oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église 2021 a été une année où beaucoup de généraux sont tombés, ont été enlevés, ont terminé leur course, mais 2022 va marquer une année de redistribution des manteaux, de redistribution des onctions. Le troisième point concerne la manière dont les choses vont se faire. Ce réveil ne va pas venir comme un point à un endroit. Comme un feu sur une nation, mais comme une multitude de points lumineux sur la carte du monde. Comme une multitude de petites flammes, de petits incendies qui tous les uns, ajoutés aux autres, vont collaborer au même incendie dévastateur, révélant la grâce, la miséricorde et la bonté du Seigneur plusieurs flammes par nation, plusieurs flammes par région, plusieurs flammes par ville, plusieurs flammes par quartier qui vont s'unir. Dieu va faire tomber les murs dénominationnels, les querelles de doctrine et répandre le feu de son esprit sur le corps de Christ, en faisant fondre les murs de séparation. Le réveil commence à l'intérieur du temple, c'est-à-dire à, à l'intérieur de chaque pierre vivante que nous sommes, parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ainsi, il y aura donc des flammes de réveil dans chaque nation, contribuant au feu, à l'incendie du réveil mondial que Dieu finira par envoyer. Ces flammes, ces ministères, ces chrétiens, ces chrétiennes simples vont manifester un feu spécifique. Dieu va manifester son feu de manière spécifique et très différente chez les uns et chez les autres. Ce qui ne va pas apporter de la division, mais une diversité de sagesse et de révélation de la même personne qu'est Christ par la même personne, par la puissance de la même personne, le Saint-Esprit. Ainsi, le Père sera glorifié et c'est là qu'il faut comprendre et reconnaître que les confinements, les mesures restrictives, aussi dures soient-elles, aussi dures seront-elles, n'empêcheront jamais le réveil, n'empêcheront jamais la volonté de Dieu de se manifester. Aucun virus, aucune mesure humaine, aucune gouvernance ne va contrecarrer les plans du Seigneur. Il y a ce qui doit arriver. Il est écrit, il faut que ces choses arrivent, mais il y a la volonté pleine et parfaite de Dieu qui, elle, se manifestera comme cette petite pierre qui se détache sans l'aide de main d'homme et qui finit par remplir toute la terre renversant tous les empires et tous les royaumes existants. Comprenez bien que toutes les décisions les plus opposées à Dieu possibles, Dieu va s'en servir pour sa gloire. Dieu va les prendre à revers. Donc réjouissons-nous et j'aimerais partager une dernière image. Dans un temps de prière, j'ai vu l'espace le, le, et un train qui passait, qui, qui allait très, très vite dans un tunnel. Et je voyais des anges en train de verrouiller les portes de chaque côté du train. Ce train, c'était le train du réveil et les anges ont verrouillé les portes du réveil parce que rien ni personne n'empêchera Dieu de l'envoyer. Si les portes du train sont verrouillées, ça veut dire que pour un temps, on ne peut plus où on ne pourra pas se déplacer comme bon nous semble. Ce qui signifie qu'au lieu de se morfondre, nous devons bénir le Seigneur et comprendre et recevoir l'onction nécessaire de son esprit pour porter du fruit là où nous sommes semés. Peut-être que tu as reçu des prophéties de voyage, d'aller à l'autre bout du monde, mais aujourd'hui, le Seigneur te dit... Que là où tu te trouves aussi difficile que ce soit aussi ennuyant que ce soit. C'est là où Dieu t'a semé et là où tu es. Tu as dès maintenant, dès aujourd'hui, la capacité de porter du fruit et un fruit portant un poids éternel de gloire. Prépare toi donc à porter du fruit. Préparons nous à porter du fruit et un poids éternel de gloire parce qu'il y a une moisson qui vient, une grande moisson qui vient. Préparons nous et je veux prier maintenant dans le nom précieux de Jésus pour que cette parole Seigneur puisse toucher les cœurs. Et que nous nous accordions pour détruire et paralyser tous les effets mortels de ce virus secondaire ou pas secondaire, peu importe, mais que ce virus ne soit plus mortel pour personne et qu'il soit manifeste que sa nocivité a été neutralisée et s'est arrêtée de variant en variant à partir d'Omicron dans le non puissant de Jésus. Nous ordonnons à ce virus, ce variant et les suivants de ne plus produire aucune mort de devenir aussi létal qu'un rhume très rapidement dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'amener à la lumière les intentions secrètes des cœurs, afin que les masques tombent, afin que les masques tombent, et que ceux qui prennent des décisions soient vus selon, la réalité de ce qui les pousse à agir ainsi. Seigneur, que 2022 soit une année de contrepied pour les décisionnaires de toute mesure injuste, que ceux qui mettent des coups et enferment dans des geôles soient bloqués et contraints de reconnaître que tu es Seigneur et que leurs actions ne sont au plus que permises par toi, mais que tu restes le Seigneur et que tu stop qui tu veux quand tu le veux. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur de mettre dans le cœur de chacun de prier pour les élections, de prier pour que les mesures sanitaires soient les moins dommageables possibles dans le nom de Jésus. Amen. Merci de partager cette vidéo et dites-moi en commentaire ce qu'elle vous évoque. N'hésitez pas à vous abonner et que Dieu vous bénisse.